Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, je ne reviens pas. Incroyable. L'Algérie qui était invincible pendant plus de deux ans, trois ans. 35 matchs sans défaite. Oh là là, un parcours incroyable qui vient s'achever aujourd'hui face à la Guinée équatoriale. Oh là là là là, l'Algérie a fait preuve d'une grande vaillance, on ne va pas se mentir. Mais là, aujourd'hui, visibilité, elle s'arrête. Aujourd'hui, c'est total, c'est net, c'est clair. En tout cas, vous avez fait un gros match. 32 fois, vous avez tiré. Hein Zéro but. Non, là, on n'appelle plus ça de la malchance. On appelle ça de la sorcellerie. On ne va pas se mentir. Quand euh, les choses ne veulent pas rentrer à ce, ce niveau-là, là, on ne va pas se mentir que y a, là, il y a des choses. Je crois qu'il y a du sel qui a été mis ou des trucs bizarres. Mais là, c'est impossible. Comment... L'Algérie tire 32 fois, ils mettent zéro but. Wow Donc là, ça va être du grand n'importe quoi, je dis là. Donc là, je dis, ça y est, c'est officiel. C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bah oui, parce qu'on a, a, a eu droit à cette finale. Donc là, qui est-ce qui va remporter cette finale entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie Parce que la, la Côte d'Ivoire aussi, là, qu'est-ce qu'ils ont fait là face à la Sierra Leone Hein Vous êtes allé sur le terrain pour faire du coupé décalé mais non, mais les gars, concentrez-vous. Vous gagnez deux buts à un. Il ne reste plus rien à faire. À la fin du match, il reste quelques secondes. Vous vous mangez le but de l'égalisation. Non, mais là, vous, vous voulez en découdre avec les Algériens. Donc là, jeudi à 17h, ça va être du grand n'importe quoi. Algérie face à la Côte d'Ivoire. Donc là, il y en a un des deux qui risque de ne pas passer. Oh là là là là là, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est absolument historique. Hein vous étiez au top du top, l'Algérie. Vous étiez au niveau de l'Italie, du Brésil. Et là, aujourd'hui, c'est la Guinée équatoriale qui vous fracasse. La Guinée équatoriale, je ne sais même pas s'ils sont dans les 50 premiers euh, euh, au classement mondial. S'ils sont dans les 100 premiers du classement mondial. Le foot, c'est vraiment cruel. Oh là là, il n'y a aucune loi qui respecte le foot. Hein. Dans le foot, tu peux être qui tu veux. Ronaldinho, Roberto Carlos, Drogba, Samuel Eto'o tu peux te retrouver face à la Guinée équatoriale et bam, voilà. Il suffit qu'il y ait un petit peu de malchance et un petit peu de, de, de trucs bizarres pour que, voilà, hein, tout se retourne contre toi et c'est terminé. Tu, tu, tu te prends une défaite. Donc là, l'Algérie, elle reste sur un match nul et une défaite. Alors que c'est eux qui ont remporté le championnat d'Afrique précédent. Oh là là, j'imagine même pas comment les Algériens, ils doivent être énervés. 1, 2, 3... Oh là là là là, viva l'Algérie! Euh, mais là, l'Algérie, c'est très très chaud là. Non, c'est très froid même. Ouh, c'est froid. Aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, réchauffez-vous, prenez du thé et force à vous. Hein.